Les médias-fiches comparent Move.ly et Potoon Move.ly et Potoon proposent différents thèmes appelés « templates ». Pour y accéder sur Move.ly, il faut d'abord créer un nouveau projet, puis le nommer et le décrire. Sur Potoon, il suffit de créer le nouveau projet. Un nom standard est généré automatiquement. Il sera modifiable par la suite. On peut aussi partir d'une page vierge, en cliquant sur le bouton « idoine pour Mouvli, et sur un écran blanc pour Potoon. Sur ce dernier, il y a en plus la possibilité d'appliquer un modèle sur chaque nouvelle scène.